Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui petite vidéo, vous avez été nombreux à m'avoir posé la question Qu'est-ce que je fais des nids de frelons que je récupère Donc déjà un, hein, j'en récupère très très très peu Voilà, en règle générale ça reste chez le client, dans les arbres tout ça Ou des fois c'est le client qui les enlève eux-mêmes Donc là je vais vous montrer le nid que j'ai récupéré il y a pas longtemps Le nid où je me suis fait piquer, donc c'était dans mon village Donc c'était juste à côté, le client me l'avait demandé gentiment, j'ai dit oui euh, donc voilà, je vais vous montrer ça Vous m'avez demandé combien il pesait euh, J'ai pas de quoi le peser, donc je peux pas vous dire Mais euh, Par expérience, je pense que celui-là Il pesait dans les 6 kilos Allez, Je vais vous montrer, de toute façon il était tellement gros Je sais pas si vous vous rappelez que J'étais obligé de le mettre dans deux poches Voilà les deux poches Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le cramer Donc quest ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-dedans et je vais le cramer au gaz. Voilà, donc je prépare tout ça et je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti pour le brûlage. Bon, vous voyez les dédés, ça reste quand même long à cramer un nid de frelons. Hein. Ouais, bon, j'essaye petit à petit. Donc, je ne vais pas faire la vidéo sur tout le nid, je ne vais pas vous brûler tout le nid entier, parce que là, il y en a quand même pour un petit quart d'heure. Donc, euh, ben voilà, je vais continuer tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez été nombreux à me poser la question. Voilà, ben voilà, donc je vous dis à très bientôt les dédés. Allez, gros bisous.